Commencer à parler avec sur euh, l'internet des objets. Euh, première question euh, Est-ce que vous avez une idée sur ce que c'est l'internet des objets hum Une idée. Ça donne. De, de, de, de euh, voilà, des accessoires qui soient connectés euh, via Internet. Ok. D'autres. Euh... Ah, hydro euh, normal. On est. Euh, on est entre nous, qui m'appellent comme Karim, mais on est entre nous. On n'est pas dans une conférence stricte ou que d'autres. Il y a quelqu'un qui a fait ça Je vais vous partager, je vais vous partager. Ah, pour être libre. Vous avez la parole. Là, il y une question pendant la présentation, vous me coupez. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, euh, il faut savoir... Oui Oui Oui. Aterre le micro, Attendez le micro. Par exemple, exemple ça. Par exemple, par exemple, maintenant, tu as l'automatisation, tu as fait quoi? Il y a un certain courant. Voilà. Quels exemples bizarre? Voilà. Ah, ok, ah, ok. Il y a quelqu'un, quelqu'un des des exemples bah, bizarre, des exemples bizarres. Donc, j'ai oublié de me présenter, c'est vrai. Ah, désolé. Hein. Bon, allô Mohamed Chelé, ingénieur spécialisé et cofondateur de l'Open Hardware Algérie. Donc, en revenant sur la euh, il il faut pas s'étonner euh, qu'actuellement presque 80% de la population mondiale ne sait pas exactement ce qu'est l'IoT. La vision, dans ce euh, l'Inès d'Erinha, l'IoT, c'est ça. C'est euh, un climatiseur, ou la Donc c'est une machine, euh, un réfrigérateur qui sait, euh, se décongèle tout, tout seul. Il fait un inventaire de ce qu'il y a à l'intérieur du, du réfrigérateur. S'il y a un problème, un aliment qui manque, c'est à lui de, de, de faire les courses. Ça, c'est pas l'IoT. Ça, ce que veut faire croire les fabricants de, de ces équipements, que c'est l'IoT. Ça, c'est une vision de consommateur. Mais on est aujourd'hui ici pour parler comme concepteur. Donc, il faut voir exactement c'est quoi l'IoT dans le sens du concepteur, pas de, de, de, de, du consommateur ou bien du client. Donc, l'IoT, c'est quoi L'IoT, c'est euh, un écosystème qui fait quand, euh, interagit entre eux, des personnes, des applications, des objets et des données. Cela via le réseau global, qui est Internet. donc Comme vous pouvez le voir, on, a, euh, euh, on collecte des informations depuis les objets. Donc, les informations, c'est les données, en vert. On les collecte depuis les objets. On les traite avec les applications. Et il euh, y, y a une interaction double entre les personnes avec l'application pour commander les objets. Donc, c'est l'écosystème. C'est exactement la définition de de, de, de, de, de l'internet l'internet of things parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avoir un objet connecté c'est pas une révolution en soi les premiers objets connectés c'est c'est quoi c'est quoi le premier le premier objet connecté non, non on a objet pas ordinateur objet non non. non eh ben c'est les distributeurs de billets en 1974, l'Ibda est installé aux états unis C'est un objet qui a une fonctionnalité et qui est connecté. Donc, bien qu'en 1974, il n'y avait pas Internet, il y avait de la connectivité. Parce que pour pouvoir donner de l'argent, le distributeur s'est connecté au réseau de la banque. Donc, ça, ce n'est pas véritablement la révolution. La révolution, c'est que là, on a des applications, on a tout, tout un système qu'on verra après, toute une architecture qui est là pour aider les personnes que nous sommes à contrôler nos objets. Donc, l'impact de l'IoT, euh, les estimations donnent qu'en en 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Ça, c'est en comptant les, euh, les smartphones. Mais il y a des estimations qui sont encore plus grandes. Donc, euh, 1, 100, euh, 150 milliards d'objets en 2025. Alors, il faut imaginer le nombre d'objets les possibilités, les possibilités économiques ou bien, euh, euh, ou bien autres, on va voir économiques, et aussi la masse d'informations que le réseau doit supporter et doit traiter. Pour l'impact économique, les estimations donnent euh, un impact en 2025 euh, de 11 000 milliards de dollars. Donc il y a de l'argent à se faire. Général électrique, c'est un géant international dans le domaine de, de l'industrie. General Electric estime que l'Internet des objets dans le domaine industriel seulement, pas grand public, industriel seulement, c'est 15 000 milliards de dollars en 2035. Donc, on est là pour faire de l'entrepreneuriat. Il y a de l'argent à se faire ici. Donc, euh, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'IoT, les relancer. On est en 2018, 2025, c'est dans, dans 7 ans. 2020, c'est dans 2 ans. Ah, donc, il euh, faut se lancer. On va voir maintenant quels sont les domaines d'application. Bon, je n'ai pas euh, énuméré l'ensemble des domaines euh, d'application de l'IoT. Il y en a des multitudes. La seule limitation, c'est votre imagination. Mais je vais euh, tâter le terrain, montrer quelques exemples généralement euh, publiés. Alors, on a euh, l'agriculture 4.0. Ça, c'est une représentation euh, euh, sur l'agriculture 4.0. On a le fermier qui est euh, bien assis euh, chez lui à la maison, bien au chaud. Euh, il a un tracteur qui est smart, qui se conduit tout seul. La moissonneuse-batteuse qui est en train de moissonner tout seul. Il a des drones pour contrôler son domaine. Et on a pour chaque euh, euh, bête de son bétail, on a des capteurs qui transmettent des informations sur leur état. Ça, ça peut paraître être de la science-fiction. Eh bien, c'est faux. C'est déjà la réalité. Les tracteurs, par exemple, les tracteurs intelligents, c'est réel. Ces tracteurs qui reçoivent des informations sur l'état du sol sur lequel ils travaillent, qui transmettent des informations à leurs constructeurs pour pouvoir permettre leur maintenance. Euh, les drones, par exemple, l'Algérie, Bledna, on manque de quoi non, mais j'ai financement. Dans l'agriculture, dans l'agriculture. On manque d'eau. On manque d'eau. Nous sommes un pays qui est en détresse hydrique. Ils ne veulent pas le dire, mais nous sommes un pays qui est en détresse hydrique pour la majorité du temps. Surtout, c'est. Donc, actuellement, il y a des drones qui permettent de contrôler l'humidité du sol. Donc, en contrôlant l'humidité du sol, on peut prendre la décision. Est-ce que j'arrose, donc j'irrigue ou pas? ça permettra de faire des économies d'énergie parce qu'il y a des pompes qui marchent euh, et tout cela, et aussi des économies d'eau. Donc à et c'est un domaine qui peut être appliqué dès maintenant. L'autre domaine, c'est euh, l'industrie. Bon, j'ai parlé de GE. L'autre domaine, c'est l'industrie. Euh, on dit que l'Internet des objets pour l'industrie, c'est la quatrième révolution. On a la première révolution, tout le monde euh, le sait, c'est euh, euh, la machine à vapeur. Donc, elle a commencé la, euh, la, la, la, la mécanisation de l'industrie. Et puis, on a la deuxième révolution, c'est euh, la forte T, par exemple, pour la production en chaîne. Tout le monde a suivi, euh, les, les a suivis euh, pour euh, euh, pouvoir euh, limiter les actions à chaque poste, euh, limiter les actions à chaque poste pour pouvoir euh, produire plus rapidement. La troisième révolution est venue à la fin des années 70, début des années 80 et jusqu'à 90. C'est euh, l'introduction de l'ordinateur et de l'automatisation. Donc, on a l'entrée de la robotique à l'intérieur euh, de la chaîne de production. La quatrième révolution qui est à nos portes, donc c'est l'IoT, c'est les systèmes cybernétiques. Les systèmes cybernétiques, le produit n'est plus passif. Donc, l'entrant à, à la chaîne de production n'est plus passif. Il donne des informations. Ça, ça permet quoi Ça permet euh, d'avoir une chaîne de production qui est flexible la chaîne de production elle réagit par rapport au produit qui est entrant. Parce que le produit s'identifie. Je suis tel, donc la chaîne de production va prendre la décision pour, ce, pour cette, ce produit, il faut faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Si un autre produit est à l'entrée de la chaîne, il donne son, son identité, la chaîne de production va s'adapter. Tout cela, pour concrétiser les rêves de tout entrepreneur ou industriel, c'est une chaîne de production dont on fait seulement la supervision. On n'est même, même plus obligé d'être un, un col bleu. Donc on est, en col, on est en chemise pour travailler. Un autre domaine, c'est la santé. On en parle souvent. Que ce soit, euh, assez, tout simplement, euh, dans ce cas, c'est pour la prévention. Pour la prévention euh, des risques pour les personnes. Donc on a des capteurs euh, sur le corps. Euh, qui nous donne des informations sur la pulsation, l'attention et tout cela, et l'effort fourni. Donc, ADC pour la prévention. Mais il y a un autre domaine qui est tout simplement le suivi des personnes euh, atteintes de maladies ou bien de personnes âgées. Euh, âgées. Donc, euh, on a un exemple ici, euh, assez parlant. On a une personne âgée qui a des capteurs sur elle, « wearable », ça veut dire qu'elle peut les porter, porter des capteurs sur elle, euh, en cas de problème ou bien en cas, euh, je ne sais pas, d'infarctus ou de n'importe quel pépin de santé, les capteurs transmettent l'information à son téléphone et puis le téléphone va déclencher, va déclencher toute une réaction en chaîne. Premièrement, informer le clinicien. Le clinicien, euh, donc le médecin de, de la personne, va savoir que son euh, malade ou bien euh, la et est, est, est, est en danger. La deuxième information, c'est vers les urgences. Il donne l'information sur la position de, du malade et euh, de son état général pour que l'ambulance la, la, la, puisse aller le récupérer. Et la troisième information, bien sûr, c'est pour la famille, pour leur informer que euh, la personne est en danger. Donc ça, c'est l'une des applications. Il n'y a pas que ça. Hein, il y a pas de, on peut l'appliquer dans le domaine de la santé, par exemple, au niveau des, des hôpitaux. On peut gérer les hôpitaux avec de l'IoT. Mais... Ces deux, là, ces deux exemples ils sont plus proches de nous comme utilisateurs. Euh, un autre domaine, c'est bien sûr le domaine du transport. Donc on a euh, la possibilité d'utiliser l'IoT pour la gestion de flux de véhicules à l'intérieur de la ville. Ça permet de fluidifier et d'anticiper les problèmes de circulation à l'intérieur de la ville. On a euh, en bas par exemple la gestion de flotte. Pour des entreprises de logistique qui transportent euh, des conteneurs ou bien des, des marchandises sur le territoire on peut savoir à tout moment avec des dispositifs iot déjà cet après-midi on va vous présenter euh, un petit projet qu'on a fait euh, sur euh, sur cette, euh, cette thématique donc c'est le tracking le tracking des véhicules donc euh, il est là on va vous le présenter on va en parler un peu plus longuement donc euh, la personne qui gère, qui gère le, le, le parc peut avoir des données sur la vitesse, la consommation, la position euh, du véhicule. Il peut euh, par exemple anticiper sur, euh, sur des euh, problèmes de circulation. Donc ça c'est un, un véritable atout pour une, euh, une entreprise qui a pour objectif bien sûr de livrer ses clients à temps euh, dans, un, dans un délai euh, précis. Le dernier point, bien sûr, c'est les, les voitures intelligentes euh, qui se connectent et qui donnent des informations. Qui font des accidents. Ah, les accidents finalement, avec l'accident, euh, après l'accident, il y a eu un boom. Des investissements dans les voitures connectées. Euh, dans les voitures intelligentes. Voilà. De, de, de pour la recherche. Pour pour la pour la la recherche. recherche. Voilà, exactement. Donc, euh... <rire> un autre domaine, c'est la sécurité. Bon, je parle ici de la sécurité en état public, hein, mais on ne parle pas de, de sécurité étatique ou bien d'autres choses, des institutions. Donc on a la, la, actuellement euh, la présence des, des caméras IP, bon, Ils sont disponibles sur le marché, même en Algérie. Ça se connecte en Wi-Fi avec, euh, avec votre borne et vous avez une caméra qui est installée. On a un autre domaine qui est plutôt... Euh, ça, ça pose des problèmes d'éthique, c'est le trafic des personnes. Là, j'ai mis un petit exemple. Ça, c'est par, par rapport à l'utilisation d'un GPS tracker. Voilà, voilà, voilà. Ça, ça, ça, donne, ça, donne, ça donne toujours un problème d'éthique et de loi, bien sûr. Et le dernier point que j'ai mis en bas, c'est pour le suivi, le suivi, je dis bien le suivi, des colis dangereux. Les colis dangereux, c'est par exemple une cargaison de gaz euh, explosif qui passe à l'intérieur d'une ville donc on peut savoir, anticiper s'il y a un blocage quelque part il y a un accident, il y a n'importe on peut, euh, avec, avec ces applications de l'IoT on peut anticiper pour éviter de passer par telle ou telle région tel ou tel euh, environnement un autre domaine qui nous touche directement dans notre vie courante, c'est pour les smart cities, donc les, euh, les euh, uh, cités intelligentes je citerai comme exemple euh, le cas de la Smart Santander. Euh, Smart Santander, c'est un projet européen, c'est un laboratoire européen au niveau de la ville euh, de Santander en Espagne. Euh, L'Europe, L'Union européenne a demandé aux universités de toute l'Europe de proposer leur projet pour la Smart City, comment ils visualisent la Smart City. Donc, on a ici une panoplie de capteurs qui sont installés euh, dans la ville. On a des capteurs d'incendie, on a des capteurs pour le parking, on a des capteurs pour x, y, la qualité de l'air, donc tout ça c'est centralisé au niveau du site de Smart Santander et c'est ouvert au public, ça veut dire que n'importe qui peut consulter les informations et peut même télécharger les datas, il y a même une API pour pouvoir faire des applications pour, euh, les, les, les applications pour rendre un service aux habitants de, de la ville. Un autre type de Smart City, c'est un autre modèle, ça c'est un modèle français, c'est la Castle City. Là, ce n'est pas que les capteurs. C'est pas que les capteurs. Même les habitants sont proactifs. Ça veut dire que c'est des applications sur téléphone, ils peuvent prendre des photos sur l'état de la voirie, il y a un problème ici, il y a une dégradation là, et tout est centralisé, comme vous pouvez le voir, tout est centralisé pour que... Les équipes de la voirie peuvent travailler plus efficacement. Donc, ça, c'est deux exemples. Un exemple full automation, donc tout est automatisé. Un autre exemple qui est un peu plus proactif, qui fait appel à l'intelligence collective et aux personnes qui habitent à l'intérieur de la ville. Non. Mazel, mazel. Donc, pour la vie courante, on a smart home, qui est ma petite maison mobile. On peut allumer son, euh, son climatiseur, on peut contrôler la porte de, de, de, de, de sa maison, euh, on peut contrôler l'éclairage à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est en général, c'est des packagings qui sont euh, faits tout près, donc euh, c'est seulement à les installer. Mais rien n'empêche, comme euh, l'a montré euh, mon collègue euh, Nasreddine rien n'empêche de le faire soi-même donc avec arduino on peut faire un, de la domotique à l'intérieur de la maison donc contrôler l'ensemble des équipements qui se trouvent à la maison, dans la maison directement par euh, des dispositifs arduino comme je vous disais euh, pour permettre tout ça il faut beaucoup de moyens logiciels et matériels et euh, pour permettre tout ça il y a une architecture qui est globalement accepté parce qu'il y a beaucoup d'architecture pour euh, qu ce qu'il faut avoir comme couche, équipement et tout cela. Il n'y a pas encore un standard bien établi pour l'IoT, mais il y a une architecture qui se, qui se démarque. C'est une architecture en couche. Donc, on a euh, à la première couche, on a les capteurs et les actionneurs. Donc, les capteurs pour remonter l'information, les actionneurs pour interagir avec le monde physique. Donc, euh, c'est la couche sensor Connectivity and network. Donc, je dis « network » parce qu'on euh, parle de capteurs pas vraiment d'objets Parce qu'on parle du, du principe qu'un objet contient au minimum un capteur ou plus. Un téléphone portable, par exemple, il a un capteur, mis à part la, la caméra et le son, il a un GPS, donc il a un autre capteur, un gyroscope, donc il y a une multitude de capteurs. Toutes ces euh, informations peuvent transiter vers la couche supérieure, qui est la couche « gateway and network » Donc, C'est la couche par laquelle l'information est transmise vers le réseau global, qui est Internet. Donc, euh, Là, on a les technologies qu'on connaît tous, donc c'est le Wi-Fi, l'Internet et le One, par exemple, avec le GSM, l'UMPS ou le LTE. Puis, il y a la partie la plus importante, à mon avis, euh, dans l'infrastructure de l'Internet des objets, qui est Management and Service. Dans cette couche, il y a la gestion du flux parce qu'il y a des estimations qui donnent en, 2030, en 2035, la masse d'informations qui sera transmise par l'IoT euh, doublera chaque 12 heures. Alors qu'en 2015, c'est chaque 12 mois. Donc il faut voir la masse d'informations. Chaque 12 heures, on double le volume d'informations. Donc là, il faut qu'il y ait de la gestion de flux. Quand je parle de gestion de flux, on peut distinguer deux types d'informations. On a les informations qu'on dit périodiques, donc c'est par exemple la température à l'intérieur de cette salle la température c'est un environnement qui va prendre beaucoup de temps à changer donc l'information, on n'a pas besoin d'une information chaque seconde donc ça permet, ça permet tout simplement de libérer de la place des données dont on n'a pas besoin parce que pour remonter la température ici d'un degré ça va prendre un certain nombre de temps il y a une latence mais il y a des informations ou bien des données qui sont apériodiques apériodiques ça veut dire ponctuel. c'est quoi c'est les alarmes alerte incendie, n'importe quel quelque chose qui, doit être, qui demande une réaction immédiate. Là, l'information elle doit être euh, prise et gérée euh, instantanément. Donc, ça, c'est le travail de la couche management service. Hein. La couche sécurité, bien sûr, qui a le droit d'accéder à tel ou tel objet et aux informations transmises par tel ou tel objet. Ça, il y a du travail dessus, parce que, euh, si vous le savez, euh, il y a eu beaucoup de, de, de problèmes par rapport à ça. C'est des caméras pour bébés qui ont été piratées. C'est des dispositifs qui ont été piratés. Il y a même des voitures connectées qui ont été piratées. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le gros morceau. C'est le gros morceau. C'est le management service. Et puis, il y a la dernière couche, qui est la, la, la couche applicative. Donc, les applications, les services que fournit euh, l'Internet des objets. Pour terminer, donné, euh, je voudrais donner un, un ordre d'idées sur... Euh, euh, les besoins en taille, de la, taille du réseau, euh, type de connectivité et bande passante pour l'Internet des objets. Alors, vous pouvez voir, par exemple, pour commencer, pour la maison intelligente, la taille du réseau, elle est très petite parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipements à l'intérieur de la maison. Donc, le type de connectivité, c'est des connectivités euh, qu'on connaît tous, sauf la première, c'est le WPAN. WPAN, c'est euh, Wild Personal Access Network. Est-ce que quelqu'un a une information ou bien a une idée de ce qu'est le WPAN vous l'utilisez quasiment, bon, plus maintenant bizarre mais ça vous l'utilisez. C'est le Bluetooth. Le Bluetooth, il ne fait pas partie du WLAN, il fait partie du WPAN, du Personal Access Network. Donc, la bande passante nécessaire, elle est petite parce que le volume d'information n'est pas grand. Pour les bureaux intelligents ou bien les building intelligent, on a toujours, c'est quasiment, quasiment l'identique de, de la maison intelligente. Quand je dis que la bande passante n'est pas grande, on verra après pourquoi. Euh, pour le commerce, on a l'introduction de deux types de connectivité qui sont le RFID et le NFC. Le RFID, c'est pour l'identification des euh, marchandises euh, et le NFC, il est utilisé généralement pour euh, le, le, le paiement sans contact. Donc, ça fait partie de la connectivité aussi, ça, ça fait partie de l'IoT. Pour les cités intelligentes, déjà, la taille du réseau, elle est médium, elle est moyenne parce que c'est sur le volume d'une cité. Donc, on a les mêmes connectivités avec la 4G, l'Internet. Quand je dis Internet, c'est l'Internet, c'est le réseau qu'on connaît, la DSL qu'on connaît. Et euh, la bande passante nécessaire, elle est large. Parce qu'on a, comme je vous ai montré sur Santander, l'exemple le, de Santander, on a une multitude, des milliers de capteurs qui sont à l'intérieur de la ville et qui remontent des informations. Donc, automatiquement, on doit les récupérer. Et on doit avoir une bande passante suffisante pour les transférer vers la couche de traitement. Euh, pour l'agriculture, elle est de médium à large. Quand je parle de médium à large, parce qu'un euh, fermier, il peut avoir un hectare comme il peut avoir son hectare. Donc, euh, il y a une certaine différence. La bande passante, elle est aussi médium parce qu'on peut, on peut imaginer euh, une un collectivité d'agriculteurs, pas seulement un seul. Et euh, on a l'introduction d'un autre type de connectivité, c'est la connectivité par satellite. Parce qu'on peut imaginer que si vous êtes à Jelfa, par exemple, euh, vous n'avez pas l'accès à la 3G partout. Donc la 3G, euh, je connais un rayon, je suis à Inusara, donc la 3G n'est pas disponible partout. Euh, le dernier point, c'est pour le transport intelligent. Là, on a la taille du réseau, elle est large, parce que ça peut être euh, au niveau d'un pays ou bien d'un continent. Parce que par exemple, les États-Unis, c'est quasiment un, un, un continent. Mais pour l'Algérie, par exemple, c'est déjà 2 millions de kilomètres. Hein? Donc le réseau peut être très large. On a aussi la 3G, la 4G, la WLAN et la satellite, donc pour la connectivité. Et pour finir, la bande passante, elle est euh, médium à large. Pourquoi médium à large Parce que les informations, bien sûr, c'est la position, la consommation, euh, le, le, tout, tout ce qui concerne le véhicule. Euh, le, par exemple, euh, un compte rendu sur la livraison des marchandises, tout cela... Mais elle peut passer à l'âge, c'est par exemple pour des, projets, euh, des, des produits qui euh, nécessitent, euh, euh, comme les colis euh, dangereux, on doit savoir à tout moment où il, se, euh, il est positionné. Voilà. Donc, et, euh, je vous remercie pour votre attention. Je terminerai par une petite citation, si vous voulez bien, euh, d'Oscar Wilde qui disait « Il euh, faut toujours viser la Lune, parce que si on la rate, on atterrit dans les étoiles. »